Il s'appelle. c'est s'est mis. Il s'est mis. Il s'est mis. Il Salut. Un truc. Enzo, pourquoi c'est moi Ah parce qu'il prend le nom, le nom. Okay. Et instruction. Hein bon, il a rien. Ah, tu sais là putain. Ouais, on voilà. va ouais. on tombe. Ouais. On a de Retour. Sonic! Ah, c'est une connue. Sonic! Ça a l'air bien? Pas normal, on va dire. <coughs> ah non. Ah, il y avait. Bah, les yeux fermés. Souviens-toi! De ça! Souviens-toi de ça! C'est une question? Ah. Bah oui, je vais aller, y, vais. Non, pas, y vais aller, je vais y aller. C'est quoi ça du feu? pas Oh pour en j'ai le pour vieux temps ah. mais oui c'est mort moi <rire> à la t'es à la... hein mort moi euh, j'ai rien touché pour la barre, elle est En plus, on peut s'arrêter. tu fais, mais, mais, tu seras tous as plus sur un tout seul. Si. T'as pu changer tout. Non, tu Attends, non, mais long. je peux te Je m'appelle plus tel, je m'appelle Alain. Mais bon, pourquoi il est juste derrière moi Il faut peut-être vouler à faire quoi après Vous voulez Non, mais pas tout de suite. Après, tu n'arrives pas, tu vois. C'est ce qui t'a tué C'est un tout qui t'a bouffé. Hein, bouffé ma queue Je pas mort en fait Non. Tu bah, pu te mets. Non. Ok. Je bah, Tu veux un petit peu bloquer ou va là Non. <rire> <rire> ok, ah bah non, on, on peut aller là-bas, bah nickel. Euh, t'es tu dis quoi Allez là-bas. est-ce qu'on peut aller là-bas sais <rire> pas. Ouais, mais par là, tu n'as plus de queue, tu ne pourra plus repasser. Non, mais y a un mur en T'as faire quoi Bah, en fait, on est obligé de mourir ou quoi